Faire la grève que révèle France. Quoi C'est pas possible ça Quoi Ils vont reculer l'âge du départ à la retraite Non, mais on va sortir dans la rue, on va pas se laisser faire. Macron, il faut démissionner